Et salut à tous les instruments, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour la première et unique vidéo de, de l'année 2023 donc j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, j'espère que vous avez passé un joyeux Nouvel An et aujourd'hui on se retrouve pour ce qui va sortir dans les incroyables défenseurs donc tout simplement, avant toute chose, hein, avant toute chose je vais me rétrécir voilà, pour que vous puissiez bien voir. Donc, dans ce cas-là, je vérifie juste si ça a bien pris. Oui, c'est bon, ça a bien pris. Alors, on va avoir des nouveautés, on va avoir des anciennetés, mais voilà, ce qui est important, c'est les nouveautés. Donc, c'est déjà pas mal. donc le rescue ace impulse donc tout ça ça va m'intéresser parce que c'est un deck feu et voilà ça, ça a l'air pas mal il euh, y a la carte terrain il y a rescue il y a l'Air, il y a contain il y a Intingish, voilà après il y a le deck pure, pure qui, qui qui va sortir donc, euh, on, pour l'instant, on n'a qu'un monstre, mais on a aussi, euh, ça me fait penser un peu à Evoli, tout simplement. Purilie en deux, en deux, en deux, comme vous pouvez le voir. Explurilie, Explurilie noir, donc ça va jouer certainement avec des cartes magiques, Ou c'est que le début qui va sortir. Après, il y a des cartes Mikanko, voilà. Je, je dis bien Mikanko parce que c'est la deuxième fois que je fais cette vidéo parce qu'il a fallu que je refasse des réglages sur sur OBS, Mikanko, pareil. C'est dommage que ça c'est pour le deck Mikanko parce que j'adore les cartes. Voilà. Et passons à ce qui va être euh, un peu renouvelé pour préparer les la display sur les photons qui va sortir au mois de février. Donc on a toujours du Mitanko, là, voilà. Après on a du Gizmec, on a du Chevalier Noble, enfin Infernoble, renfort de l'armée sagée, un pour un, ça, j'en ai pas besoin. Le secret d'arsenal, j'en ai pas besoin. Ça, j'en aurais pas besoin. Ça, j'en aurais pas besoin. Guizmec, celui-là, là. là. J'en aurais besoin de celui-là ou de celui-là. On s'en fout. Après, on va zoomer encore un peu. Immortal Phoenix, Dirpride, J'en aurais pas besoin. FR Knight non plus. Après, Saryu, Soveravis, que j'ai déjà à l'échange ou à la vente, avec le Rituel. Hein, voilà. Isolde, qui va être qui va réédité. Euh, Scared, Scroll, Gizmec, Légende, donc ça c'est pour le des Gizmec, Limiter, mobile, Duplication des chaînes, enfin machine de duplication, préparation des rites, Overlay Région, over riborn et Piri Rice, la map. Donc, ça, j'en je ai besoin d'une pour mon décrocher. Donc, euh, voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est dans les Amagazing défenseur hein, qui doivent sortir le 19 et moi, je le recevrai le 20, samedi 21. Donc euh... Voilà, je l'ai commandé hier, je vais recevoir le 21 janvier. Voilà, tout simplement. Et autre bonne nouvelle, autre bonne nouvelle, c'est que ça y est, je vais avoir la télé. Normalement, jeudi à 14h, j'ai quelqu'un qui vient me brancher à la télé. Yes Et j'ai une petite imprimante maintenant, imprimante scanner, que vous ne pouvez pas voir. Mais je l'ai là, et je vais m'en servir pour faire les codes des cartes que, que je vais ouvrir, tout simplement. Voilà. Donc, sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. On se retrouve donc dans la semaine j'ai j'ai fait encore deux vidéos dans, dans la semaine qui arrive parce que il faut que je vous montre le nouveau deck volcanique que j'ai fait et ce que j'ai besoin et il faut que je vous montre aussi le deck salamandre que j'ai fait et ce que j'ai besoin pour le faire. Voilà, tout simplement. Après euh, qu'est-ce que je veux dire Après, j'ai la ce que j'ai essayé de faire euh Seul parce que j'ai du mal à trouver quelqu'un qui me, qui me fasse ça. Il faut que je fasse la vidéo d'intro et la vidéo du trop aussi. Donc, ça, c'est ça, ça va me prendre pas mal de temps. Et il faut que je fasse enfin la vidéo de, de Building Gabriel spécial Noël. Donc, tout simplement, ça. Tout simplement ça va quoi donc ça c'est il y aura aussi le trade blinder après l'ouverture ne vous inquiétez pas je vous oublie pas hein? voilà sachez que je vais je vais, euh... je vais euh... oui je me sers de tcg market pour pour côté les cartes donc si vous voyez des, des cartes dans si vous voyez des cartes dans vos binder, n'hésitez pas à me contacter. Donc, pour le moment, vous devez vous référer au binder du mois de décembre. Voilà. Donc, merci aussi à Superdaddy qui, qui met tous les mois, euh, c'est, euh, les prêts, les pré, enfin, les, les suspicions de cartes qu'on va trouver dans, dans, dans le deck, dans les displays. Donc, ça, je sais, c'est, euh, je dois le dire parce que je me sers de ces images. Donc voilà, c'est super daddy qui me regarde. Thank you. For, uh, for picture, for the amazing uh, defencer. Def def voilà, tout simplement. Allez, je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne journée. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'est à qui m'a Et ciao tout le monde.